choses. Et ce matin, je demande au Seigneur que tout ce qui est en train de troubler ta tension, tout ce qui est en train de troubler ta vie, ton environnement, que le Seigneur stabilise toutes choses. Que ta santé soit stable au nom de Jésus. Que ton mariage soit stable au nom de Jésus. Que tes fiançailles, à Jusqu'au mariage. Si tu n'as pas encore trouvé des fiancés, que le Seigneur ouvre les yeux de cet homme-là, de cette femme-là, pour que vous vous mettez ensemble jusqu'à ce que vous arriviez à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Que ta Et en ces lieux Que le Seigneur te donne cette paix là qui te manque Que ton mariage devienne stable Que ton couple soit stable au nom de Jésus Que la vie de tes enfants soit stable au nom de Jésus Dans nos maisons il n'y aura pas de coulouna au nom de Jésus Dans nos maisons il n'y aura pas des enfants impolis au nom de Jésus Tes enfants feront la joie de l'éternel Et ils feront ta joie La joie nous avons pas besoin des espions nous ne cherchons pas des témoignages des hommes pour confirmer la parole de dieu il a donné et il a parlé ça nous suffit alléluia l'éternel a dit ça me suffit qu'est ce que dieu t'a dit tu n'as pas besoin des témoignages des hommes pour venir appuyer la parole de ne portent pas comme les enfants d'Israël dans le désert Dieu a dit ils ont douté, ils avaient besoin de quelqu'un une personne qui va les voir pour eux, non, moi quand Dieu me dit je sais qu'il a déjà tout planifié quand il me dit saute, même oh, si Dieu me dit saute, je n'aurais pas peur parce qu'il sait que il me portera là où je ne saurais pas marcher Dieu me portera c'est question de faire une confiance avec le Seigneur, c'est tout ce qu'il nous faut moi si je n'avais pas l'œil spirituel comme Caleb je n'allais pas épouser votre pasteur. quand l'homme voit avec l'œil humain il, il n'ira pas loin parce que l'œil humain ne voit que ce qui est la réalité